Hello everyone. Thanks so much for joining today. Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très heureux de vous voir nombreux à nos côtés à cet événement. Bienvenue donc à la session de la priorisation des stratégies sur la contextualisation comme étant partie de la localisation dans un contexte de réfugiés, puisque la journée international du réfugié, il fallait bien parler de ce sujet. Je suis Cliff, je travaille pour le commissariat aux Réfugiés des Nations Unies et je, euh, je serai à côté d'un grand nombre d'autres intervenants de qualité. Je vais rapidement justement vous les présenter. Il y a Emeline Gabriel. Elle a près de 19 ans d'expérience dans le domaine humanitaire et euh, gouvernemental, dans un grand nombre de programmes de plaidoyer pour la protection de l'enfance. Elle a eu un grand nombre de missions. Elle a euh, été dans un grand nombre de pays euh, d'Asie et de Pacifique ces dernières années. Bienvenue. Jana également est parmi nous qui est professeure assistante adjointe à la Columbia University Maylam School de santé publique. Elle est expert dans le domaine de la recherche. Elle a mesuré, évalué un grand nombre d'approches de programmation pour les enfants dans les situations d'urgence et pendant 15 ans, elle a euh, soutenu les euh, équipes du Alcr, il y a également Job qui nous vient euh, d'Ouganda. Lui travaille pour World Vision en Ouganda. Il a près de dix ans d'expérience, a mis au point des programmes dans des situations euh, d'urgence pour les enfants. Il a travaillé pour Save the Children et a participé à des programmes internationaux de protection de l'enfance. Il a travaillé donc euh, en Ouganda pour World Vision et a coordonné un grand nombre de programmes de situation d'urgence pour les enfants. Ensuite, on passera à Mara. Elle est praticienne de la recherche et, et consultante également dans le domaine de la protection de l'enfance, notamment dans les cas de déplacements forcés en Amérique latine et en Europe. Elle a travaillé pour l'UNICEF, pour l'Université d'Edimbourg, à cheker colombia et dans le programme des réfugiés, du comité euh, hongrois de Helsinki. Elle mène des recherches sur toute une série de pratiques dans le secteur et fait en sorte que euh, justement elle fasse le lien entre la théorie et la pratique. Et enfin, Oscar, qui est un juriste consultant du Pérou. Il a 15 ans d'expérience dans le domaine des droits de euh, l'enfance. Il a été sous-directeur et euh, dans le département des enfants du ministère des femmes et des populations vulnérables au Pérou. Il est également consultant pour les droits de l'enfant euh, à l'agence des Nations unies pour les réfugiés au Pérou. Bienvenue donc à tous. Nous sommes très euh, heureux de vous entendre. On va parler un peu justement de localisation et comment euh, elle est, est conçue dans cette stratégie de l'Alliance. diapo suivante, s'il vous plaît. Voici donc l'Alliance et sa stratégie pour l'année 2021 jusqu'à 2025. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de priorités. La centralité de l'enfant et la protection étant au cœur de toute stratégie. Il y a une série d'actions humanitaires qui sont privilégiées. Il faut évidemment travailler sur une intervention, une programmation pour l'enfant. Il s'agit aussi de partager des connaissances, des expertises, mais également des opportunités avec un transfert de pouvoir qui est intentionnel. Diapo suivante, s'il vous plaît. Vous avez peut-être été présent lors de la session précédente sur la célébration de la Journée internationale du réfugié. Nous avons entendu justement un réfugié nous parler de l'importance de protéger les réfugiés et qu'ils étaient une partie de la solution à leurs problèmes. Ce, pas une, euh, ce ne sont pas uniquement des acteurs de l'enfance au niveau local et régional, ce sont également des acteurs de leur propre solution, comment favoriser leur production, comment leur offrir des opportunités à travers des financements adaptés pour tous ces acteurs qui jouent un rôle essentiel pour nous en termes de euh, localisation. Diapositive suivante, la stratégie de l'Alliance s'articule autour de trois objectifs principaux dans notre secteur. Tout d'abord, faire en sorte qu'il y ait un vrai engagement de la communauté, qu'elle soit locale, nationale, et les reconnaître comme étant des partenaires à part entière, égaux dans le développement et la contextualisation des standards, des normes de protection de l'enfance, des règles, outils interventions. Ces normes, ces règles sont très souvent de manière indépendante, loin des réfugiés. Or, il faut les intégrer dans nos programmes, dans nos objectifs nouveaux et il faut pouvoir changer d'approche et faire en sorte que tous ces acteurs-là, ces réfugiés eux-mêmes et les communautés autour d'eux et euh, ces enfants soient également partie de la solution et soient partie prenante du processus. Un autre objectif de l'Alliance, c'est l'importance de créer de nouvelles opportunités qu'il faut partager, échanger, euh, démontrer, il faut partager la connaissance, les apprentissages, les expériences au niveau local, et national et au niveau international, entre tous les acteurs de la protection de l'enfant. Au lieu d'avoir des programmes isolés et ensuite euh, euh, apprendre les uns les autres, il faut améliorer nos interventions dès le départ, et faire en sorte que tout cela se fasse la main dans la main avec les réfugiés et avec tous les autres acteurs, les personnes qui sont déplacées au sein de leur propre pays, qui doivent par faire partie de la solution. Et enfin, il faut améliorer et euh, développer l'accès et la diversité des opportunités d'apprentissage pour renforcer justement l'expertise technique en matière de protection de l'enfance et accroître, renforcer la capacité institutionnelle. À travers les trois présentations, nous verrons justement souligner ces efforts et nous pourrons examiner ce que nous faisons, ce qui doit être encore fait pour réfléchir aux contextes opérationnels locaux et comment justement ces actions opérationnelles peuvent être menées dans les zones où nous euh, agissons. Par ailleurs, que signifie localisation pour les réfugiés, pour les personnes déplacées, qu'ils soient apatrides, euh, qu'ils soient demandeurs d'asile, comment est -ce que cela reflète euh, leur propre euh, priorité? On va euh, entendre donc ces intervenants qui vont nous dire ce, que cela ce à quoi ça ressemble dans leur propre contexte et comment s'articule cette localisation dans les opérations locales. Lorsqu'on aura entendu les intervenants, je vous encourage à poser vos questions dans le chat box pour qu'on puisse y répondre. Les intervenants y répondront pour clarifier tous les sujets. Et à la fin de la session, il y aura un exercice, un Jamboard pour expliquer ce qui est fait, ce qui peut être fait, pour y voir vos suggestions, vos recommandations pour euh, renforcer justement l'engagement, l'implication des communautés, des acteurs locaux et faire en sorte que nos stratégies soient en ligne avec euh, leurs priorités pour que cela se fasse concrètement sur le terrain. Ceci étant dit, j'aimerais maintenant inviter Emeline, Jana et euh, Joe qui vont nous parler justement de ce qu'ils ont fait euh, chacun dans leur pays. Merci, Cliff. Alors moi-même, Jana et Joba, nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler des conclusions de notre étude euh, sur plusieurs années que nous avons menées dans des camps de réfugiés aux côtés des enfants avec leur communauté. Tout cela dans la réponse de World Vision en Ouganda. Diapo suivante, s'il vous plaît. La suivante, ah, pour ceux qui ne connaissent pas bien ces espaces euh, donc euh, favorables aux enfants, pour créer du changement, si vous engagez les enfants dans un environnement qui est sûr, euh, qui euh, leur est propice avec un certain nombre d'activités, avec des formateurs, des animations locales, et eh bien ils se sentiront plus protégés. Il y aura donc euh, de meilleures améliorations sur le plan psychosocial avec des acquisitions de connaissances, de compétences. Et évidemment, euh, les équipes qui les accompagnent seront également mieux motivées et feront mieux leur travail de protection de l'enfance. Euh, ces dix dernières années, nous avons travaillé en collaboration avec un certain nombre d'organisations, dont l'Université de Columbia, évidemment, notre partenaire en Ouganda, Child, mais également une équipe programmatique en Ouganda pour évaluer justement l'efficacité de ces, CFL, ces, ces espaces donc euh, favorables aux enfants dans différents types de contextes d'urgence humanitaire, pour essayer de dire comment et pour qui cela est le plus efficace. Cette recherche a commencé il y a près de dix ans. À l'époque, nous avions un certain nombre de problèmes contextuels et méthodologiques également. Vous n'êtes pas sans savoir que ces CFS, ces espaces, devaient être flexibles de par leur nature pour répondre aux besoins, évidemment, des enfants et de leurs familles, notamment dans la partie la plus aiguë de la réponse humanitaire, évidemment. Les activités peuvent varier euh, d'un pays à l'autre et donc euh, l'ensemble des services devait encore être défini, évalué pour chaque contexte. La première série d'études que nous avons menées euh, s'est intéressée à la mise en œuvre de qualité des actions pour qu'il y ait un véritable impact sur les enfants. Et comment la qualité, justement, peut permettre d'améliorer les compétences et les liens également entre les enfants et les animateurs. Eh bien, cette recherche essentielle dans dix contextes d'urgence a démontré que ces espaces favorables aux enfants avaient des impacts positifs ou modestes sur le plan psychosocial ou de la protection de l'enfant sur le court terme. Alors, l'étendue de cet impact dépend de l'âge des enfants, du genre, euh, de la façon dont ces euh, ateliers ont été personnalisés ou pas, et euh, s'ils ont pris en compte les risques auxquels sont soumis les, les enfants. Euh, D'autres analyses ont montré euh, des résultats mitigés en termes donc euh, d'impact sur certains euh, enfants, d'où cette autre étude que nous avons menées dont on va parler justement pour parler des meilleurs impacts sur ces enfants, et c'est notamment le cas en Ouganda. Dans cette nouvelle étude, il faut améliorer le bien-être psychosocial des enfants dans le cadre de ces modèles d'intervention CFS. Maintenant, je vais donner la parole à Joe et à Jaina qui va vous parler davantage, plus en détail de cette étude. Diapo suivant, s'il vous plaît. Moi, je vous parlais d'une un, boîte à outils qui a été mise au point justement sur la qualité de ces services fournis aux enfants. Et il y a eu des interventions de plus en plus développées, de meilleure qualité. Il a fallu donc les analyser et les évaluer. Grâce aux conclusions précédentes, il apparaissait essentiel de mettre en œuvre un certain nombre de sessions pour améliorer la situation psychosociale des enfants, pour mieux répondre donc, aux enfants qui peuvent avoir des, des degrés de développement différents. Cette boîte à outils a été mise au point en 2019 par World Vision et par l'IRC pour améliorer ces espaces donc, propices aux enfants, euh, apporter de nouveaux manuels, de nouvelles formations pour les euh, acteurs locaux et à organiser un certain nombre de euh, sessions d'activités. Euh, il y en avait quatre sessions différentes euh, tout au long du programme. Diapo s'il vous plaît. Alors, cette euh, dernière recherche avait un certain nombre d'objectifs en termes de recherche, L'objectif était d'identifier les impacts de court terme et de long terme de chacune de ces nouvelles approches sur la santé mentale des enfants. On a donc mis au point une boîte à outils, on a comparé les différentes approches, on a parlé de protection, de bien-être des enfants et en comparant en fait l'efficacité de chacune de ces sessions, ceux qui recevaient des interventions, ceux qui n'en recevaient pas du tout. Alors, il semble qu'on ait perdu le son de notre intervenant. I think we lost with, uh, Job, oui, you... nous avons perdu la connexion avec Job, me semble-t-il. Amy, à vous? Est-ce que vous m'entendez? Okay. So um, nous sommes toujours we... sur la diapo okay. numéro, mm -hmm. numéro mm -hmm. 5. Je vais reprendre uh, là où uh, on a mm -hmm. été coupé. Job nous parlait des objectifs de l'étude. On s'est intéressé donc aux impacts immédiats et de long terme des différentes approches, l'approche standard et ensuite la nouvelle version qui est celle donc de la boîte à outils euh, des espaces donc favorables à l'enfant, de compte de la protection, de, du développement psycho-affectif. Et on a, on a comparé toutes ces approches. Eh bien, l'approche standard, c'est celle qui est utilisée essentiellement par les praticiens, alors que la boîte à outils, c'est la nouvelle approche et qui est une approche plus structurée, plus rigoureuse qui vient d'être mentionnée. Le deuxième objectif de cette recherche euh, vise également à analyser euh, l'efficacité sur le plan économique de ces euh, approches avec euh, donc les résultats immédiats et on s'intéresse à la mise en place de ces effets euh, pour voir si cela a amélioré les systèmes de protection de l'enfant d'une façon générale. On s'est intéressé évidemment à la résilience, au bien-être des enfants au niveau local et s'il y a eu euh, des changements sur le temps. Pour y parvenir, nous avons lancé une méthode mixte donc un test randomisé pour euh, euh, analyser donc, euh, les enfants et euh, les agents avant l'intervention, pendant et après à neuf mois après la fin de l'intervention. Les enfants étaient analysés au point zéro. Ensuite, il y a eu une étude euh, sur une certaine période avec un certain nombre d'outils de mesure et des mesures ont été prises donc avant, pendant et après la fin de l'étude. Il y a des activités de participation pour identifier les systèmes donc de soutien et de protection de l'enfant qui existent dans le cas justement de la réponse aux situations d'urgence. On a demandé aux participants d'identifier les personnes ressources, les institutions disponibles pour les enfants dans les camps de réfugiés, notamment quels sont les services qui leur sont fournis et tout obstacle à euh, y avoir accès. Et on a également euh, posé la question de savoir si les ressources de la communauté étaient disponibles aux adolescents et s'il y avait des domaines, des endroits de la communauté où ils se sentaient protégés. Avant de présenter les résultats, je, je sais qu'on va y arriver, j'aimerais que vous nous disiez ce que vous pensez des questions et qui va apparaître justement sur le Jamboard à l'écran. La question que nous proposons euh, à toute sa pertinence pour nous, notamment autour de la thématique d'aujourd'hui, mais c'est aussi parce que c'est un des résultats de notre recherche, d'autres études, dont on va parler un peu plus euh, dans la diapo suivante. Allez-y. Donc, dites-nous, comment vous travaillez avec les communautés locales, notamment celles qui concernent les enfants et les adolescents, pour déterminer les meilleures interventions au début de la euh, réponse. Donc, comment intervenez-vous? Comment travaillez-vous avec les comités locaux pour trouver les interventions les plus appropriées euh, lorsqu'il s'agit d'apporter une réponse à la situation des enfants et des adolescents? Okay, so J'espère voilà, que vous avez pu voir le Jamboard et cliquer sur un des euh, signes qui et sur le sticker qui vous permet d'apporter votre réponse. Donc, n'hésitez pas à donner votre opinion et je vais donner la parole à Jana qui va vous parler un peu davantage des résultats de cette enquête. Bienvenue à cet autre membre de notre comité de recherche. Alors, je crois que nous avons justement une diapositive sur laquelle j'aimerais revenir. Et donc, j'attends qu'elle puisse être affichée. Alors, au tout début, ce, cette boîte à outils, cette nouvelle approche a eu un impact clair sur euh, la santé mentale des enfants et notamment des adolescents. Euh, la règle normale était plus efficace hein, pour réduire le stress euh, chez les enfants, mais à court terme, cela a aussi amélioré leur enthousiasme et à améliorer leur bien-être d'une façon générale. Et à plus long terme, si on compare à la boîte à outils et les programmes standards, la boîte à outils a renforcé un peu mieux les capacités en termes de résilience. Non, si on doit faire la différence entre le sexe, la boîte à outils était particulièrement efficace lorsqu'il s'agit d'aider les jeunes filles, maintenant les plus jeunes, les adolescentes avaient de vraies améliorations sur le plan de la santé mentale en utilisant la boîte à outils. Les filles sont plus résilientes par rapport aux autres groupes. Maintenant, les jeunes garçons, dans les deux cas, avaient des, des améliorations immédiates et de long terme sur le santé. mentale. L'approche standard est plus efficace lorsqu'il s'agit de réduire les problèmes liés à la protection et avec des bénéfices de long terme plus longs, lorsqu'il s'agit donc des garçons. Une suivante. Great. Over to you. À vous. Ah, vous êtes revenu. Alors, parmi les autres conclusions de cette étude. Malheureusement, alors nous avons pu améliorer la réactivité des enfants, des adolescents, la boîte à outils a fait beaucoup mieux par rapport à l'approche standard en accroissant la résilience, améliorer les problèmes psychologiques. Quand on regarde le cadre général actuel, ce qui est essentiel pour le bien-être et la situation psychosociale, on a parlé du stress parental. Et on a associé ça, évidemment, avec des services. Ceux qui n'avaient pas suivi ces cours avaient une situation mentale pire que celle des autres. Donc, il y a une question d'espoir et d'impact positif qu'on a obtenu grâce à la boîte à outils. Quand on compare l'efficacité des deux approches, l'approche standard et la boîte à outils, les deux programmes ont un impact limité sur l'enforcement des capacités en matière de protection de l'enfance et de la session psychosociale et du bien-être. Par contre, ici, nous voyons que les systèmes de protection requièrent plus de financement, plus d'aide, alimentation, soins médicaux, etc. Le Premier ministre, nous avons euh, un certain nombre de fonctionnalités qui ont été réglementées dans notre pays. The et on a réglementé l'accès aux services dans les camps. Un certain nombre de personnes ont voulu répondre aux besoins donc, des réfugiés en leur offrant protection et accès aux services dans les camps. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Pour conclure ici et ensuite passer à une partie débat, encore une fois, vous avez évoqué ces dix dernières années de recherche. Alors, ces marche marchent. Il faut s'en servir quand il le faut. Ces espaces donc favorables aux enfants euh, fonctionnent, peuvent améliorer la santé psychologique, réduire euh, les situations de risque pour les enfants, notamment juste après les déplacements et aussi tout au long de leur développement. Cela offre plus de possibilités de développer leurs capacités cognitives et améliorer donc leur santé et bien-être d'une façon générale. Donc C'est la première ligne de réponse. Oui, ces CFS sont efficaces, euh, tenant en compte donc, des contextes locaux, de la diversité des populations et de l'urgence de la euh, réponse. Il faut agir rapidement pour pouvoir introduire les CFS au plus vite, travailler avec les sociétés et les communautés locales de protection pour apporter des services de protection et sociaux médicaux à toute la communauté. Il y a encore beaucoup de pain sur euh, la planche, à part euh, la boîte à outils. Il faut donc faire évoluer en fait euh, les approches qui existent, faire en sorte qu'ils soient plus intégrés pour encore une fois renforcer la trajectoire euh, euh, euh, de tous les enfants. Il faut aussi mieux inclure les adultes et ceux qui apportent des soins, la communauté des soins, pour euh, travailler sur l'apprentissage des euh, compétences cognitives et on l'a souligné justement dans la recherche, c'est un impact décisif sur le développement des enfants. À vous. On, en on ne vous entend pas. Je voulais dire merci en tout cas d'avoir euh, présent lors de ces présentations, merci d'être avec notre équipe, l'équipe de recherche, mais également au, au conseil consultatif qui a fait partie de toute cette trajectoire avec nous. Si vous voulez en savoir davantage sur la recherche, on va vous envoyer un lien sur cette recherche et sur le, le résumé de cette enquête. Merci. Merci. Pour cet éclairage, alors je ne vois pas pour l'instant de questions dans le chat, mais j'ai une question à vous poser pour développer un peu plus euh, le sujet. Vous avez souligné l'importance de la contextualisation et de l'intégration de CFS dans les services complémentaires, euh, développant l'intégration des structures, etc. Comment peut-on faire cela pour assurer une meilleure localisation? Il y a Jana, je crois, euh, qui va What en parler également. Ce que nous faisons, et nous travaillons depuis longtemps avec les communautés de réfugiés, nous reconnaissons qu'il y a des capacités dans les communautés qui existent déjà, qui existaient déjà avant même euh, que nous ayons lancé le programme. Il faut donc euh, bien indiquer quelles sont les compétences disponibles, quels sont les groupes déjà en place, euh, par exemple les groupes de parents, des euh, groupes d'enfants qui communiquent certainement déjà entre eux et, et se coordonnent. Donc, il est essentiel de travailler avec ces groupes dès le départ, dès le début de ces programmes. Et... Euh, on l'a entendu aujourd'hui, on a entendu un certain nombre de jeunes qui se sont exprimés. Il faut bien comprendre les besoins réels des enfants pour apporter la meilleure solution pour eux. Je crois que c'est cela qu'il faut absolument souligner si l'on veut être efficace dans notre action. Euh, il ne faut pas uniquement parler de mise en œuvre, il faut parler à tous ces groupes, toutes ces communautés, ces leaders, ces groupes de parents, qui doivent faire partie de l'élaboration même des programmes euh, dès leur début, pour qu'il y ait une meilleure appropriation des budgets et renforcer également les capacités sur le long terme et améliorer donc la qualité des réponses. Merci. Je vois encore maintenant des questions qui apparaissent sur le chat et là, je vous encourage à hein, en poser autant que faire se peut. Vous avez souligné un point très important qui est de parler aux communautés, notamment les communautés des jeunes, qui doivent faire partie de la planification de tout le processus depuis le début. Car oui, il y a des difficultés qui existent, et on va certainement les évoquer à la fin de la session. On a des flux de réfugiés nouveaux qui arrivent, qui alimentent, qui font grossir les rangs des camps de réfugiés. Il faut réfléchir. Est-ce qu'on a encore quelques minutes pour en parler Juste un mot supplémentaire sur la conceptualisation et la contextualisation dans le plan de la recherche. Euh, sur cette étude, nous avons travaillé avec le conseil consultatif qui a été, euh, qui a joué un rôle très actif dans l'élaboration de la recherche, mais également de sa mise en œuvre. Et euh, ça nous a permis, en fait, d'évaluer euh, l'impact de nos actions et les résultats ont été particulièrement intéressants euh, puisqu'on se rend compte que les conclusions de cette recherche sont euh, prises maintenant en charge. Nous avons Mara qui va nous parler de ses recherches en matière de conceptualisation et de localisation dans le contexte mexicain. Merci beaucoup. Émilie, uh, Job et Jana, nous passons maintenant la parole à Mara. Bonjour à tous ou bonsoir en fonction de l'endroit où vous êtes. Je m'appelle Mara. Je vais parler des leçons que nous avons apprises, des erreurs que nous avons identifiées dans la contextualisation des soins d'accueil, des familles d'accueil au Mexique. Je parle notamment des réfugiés qui sont en demande d'asile. Ma présentation présente le processus de recherche, comme je l'ai dit auparavant, et nous soulignons l'importance de changer la façon de réaliser, de rassembler les connaissances dans le domaine, c'est-à-dire décoloniser cette approche. Nous avons des problèmes de connexion, mais nous vous entendons. So, um, Très bien, je continue à parler. Nous euh, travaillons beaucoup euh, en matière de narration. Il y a quelques semaines, j'étais à un, un événement et j'ai participé à de nombreux, de nombreux événements pardon, en matière de protection des enfants pour améliorer les conditions pour les enfants aux États-Unis et également au Canada. De nombreuses personnes ont entendu parler de certaines organisations. On entend régulièrement qu'il faut améliorer la réponse pour les réfugiés et les demandeurs d'asile. Donc, moi, j'ai envie de souligner le fait que ces personnes aient besoin d'aide humanitaire et les recherches montrent que la situation change très rapidement. Nous avons plusieurs secteurs comme la police, par exemple, les politiques, par exemple, ou euh, l'éducation qui soutiennent ces populations, mais il faut vraiment changer le secteur en lui-même pour être plus efficace puisque c'est ce secteur qui affecte ce que nous faisons. Ce guide est disponible en ligne. Je me suis assurée qu'il était téléchargeable de plusieurs endroits. L'interprète n'entend pas Mara. Elle doit avoir des problèmes de connexion. Nous avons apparemment perdu la connexion avec Mara. Je suis ici, mais il y a un problème de connexion. Je vais essayer de régler mon problème. Ah, voilà, ça y est, c'est mieux. La positive suivante, s'il vous plaît. Si nous changeons la politique et euh, si nous incluons les nouvelles connaissances, ici, vous voyez les étapes des praticiens euh, qui travaillent euh, aux frontières du Mexique. Depuis 2011, le Mexique a complètement réformé ses politiques, notamment pour la protection des enfants. Cela veut dire qu'il y a également des pratiques qu'il faut améliorer. Par exemple... Le Mexique se base sur d'autres régions. Le Mexique est un pays de destination de transit, mais également un pays d'origine et également un pays de déportation. Donc, ça veut dire qu'il y a des mouvements un peu dans tous les sens. Comme je l'ai dit avant, ce guide est destiné aux enfants qui arrivent au Mexique et qui euh, souhaitent obtenir le, le statut de réfugié ou euh, de demandeur d'asile auprès des autorités. J'ai oublié de dire quelque chose en raison de mes problèmes de connexion. J'aimerais avoir votre avis. Donc, n'hésitez pas à écrire des commentaires dans le chat. Que pensez-vous de la localisation? Comment travaillez-vous dans, dans le secteur de la localisation? Est-ce que vous travaillez euh, pour une grande organisation, pour l'Europe? J'ai envie de savoir pour qui vous travaillez et bien entendu, n'hésitez pas à poser les questions que vous souhaitez poser. Diapositive suivante. Ce guide devrait, devrait répondre à la plupart de vos questions. Je suis désolée, je vois qu'il y a une proposition en espagnol, mais je vais la traduire. Donc, j'ai trois questions spécifiques. La première, c'est euh, quels sont vos avis par rapport à la localisation, la contextualisation quand on euh, produit des connaissances, des outils, des guides, des manuels, des politiques, des programmes qui sont euh, mis en place euh, par des organisations. Donc, c'est ça que je veux dire quand euh, je dis production de connaissances. Et pour ce type de connaissances, elles sont ensuite utilisées et incorporé à des programmes et des politiques de nombreuses organisations ou de pays. Donc j'espère que je suis claire. L'idée euh, c'est euh, que j'aimerais bien avoir votre idée, vos opinions par rapport euh, aux discussions de haut niveau. Donc si vous avez des commentaires, des conseils, des choses que vous avez apprises de par votre travail, j'aimerais en savoir plus. Et la deuxième question, encore une fois, vous pouvez y répondre dans le chat, qui devrait être impliqué dans la production de connaissances ou qui devrait être davantage impliqué? La priorité numéro deux parle d'impliquer la population qui est normalement marginalisée. Dans ma région, par exemple, en Amérique latine, ce sont souvent les autochtones, les personnes euh, qui viennent de la diaspora africaine ou qui sont dans des zones très rurales, également les communautés LGBT ou les personnes de milieux très modestes. Donc J'aimerais avoir votre expérience par rapport à ça. Ma troisième question, quels moyens avez-vous pour pouvoir recueillir et utiliser ces connaissances pour que ces acteurs et euh, les populations déplacées puissent y accéder? Donc, quelle méthodologie avez-vous utilisé par le passé pour pouvoir atteindre ces populations marginalisées? C'était ma troisième question. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Des défis que j'ai rencontré lorsque j'ai travaillé à l'élaboration de ce guide, c'est que nous n'avons pas de normes en Amérique latine pour les programmes d'accueil pour les enfants. Les enfants réfugiés, les enfants non accompagnés, les enfants qui font des demandes d'asile. J'ai créé ces guides pour l'UNICEF, notamment puisque c'est une organisation qui euh, fournit de nombreux soins et qui a l'habitude de également fournir des soins de santé. Et il y a eu également des programmes euh, d'accueil pour les enfants qui ont été créés au Mexique. Quand j'ai commencé à travailler sur ce guide en 2017, j'ai étudié les bonnes pratiques et j'ai vu qu'il y avait des pratiques informelles des centres d'accueil en Amérique latine, mais qu'il n'y avait pas de programme institutionnalisé pour l'accueil des enfants en Amérique latine. Donc, je me suis inspirée de la situation européenne et je me suis demandé comment on pouvait euh, mettre en place ces normes, ces directives en Amérique latine. J'ai entendu les expériences de personnes de Norvège et de Royaume, du Royaume-Uni pour voir comment on pouvait adapter euh, les normes qu'ils ont dans leur pays ici. Et encore une fois, dans notre secteur, nous ne pouvons pas compter beaucoup sur l'aide humanitaire. C'est quelque chose qui a été déjà mentionné dans le milieu académique. Donc, nous avons vraiment Eu un héritage très important de colonialisme, donc les connaissances sont généralement partagées du haut vers le bas. Donc en général il va y avoir une université, une agence, un think tank, un, un centre de recherche euh, basé au nord de la planète qui va travailler sur un programme qui sera ensuite appliqué au sud. Donc dans un ancien, une ancienne colonie par exemple. Donc comment est-ce qu'on peut S'assurer que les outils et les guides que nous créons continuent à être pertinents pour les populations qu'ils sont censés aider, même s'il n'y a pas de. même si les pratiques de connaissances sont celles qu'elles sont, euh, c'est-à-dire parfois biaisées. biaisées. Et également, comment pouvons-nous définir ce qui est local? Je sais que certaines organisations travaillent au niveau local, au niveau national. Parfois, la localisation euh, n'est pas vraiment réelle, puisqu'il y a des structures qui sont très euh, liées les unes aux autres. Par exemple, euh, au Mexique, nous avons 32 États qui sont complètement différents. Euh, certains euh, euh, compte une population autochtone euh, d'origine africaine. Et donc, qu'est-ce que le contexte local signifie dans ce cas Ce sont des questions qui étaient particulièrement importantes pour moi lorsque j'ai écrit ce guide. Et encore une fois, comment pouvoir créer cette euh, appartenance locale. Et il y a eu beaucoup euh, d'échanges avec l'UNICEF, notamment l'UNICEF au Mexique, en matière de protection des enfants. J'ai travaillé avec le chargé des, polices, des politiques pour les enfants dans le cadre du programme d'accueil des enfants et également avec des familles qui assuraient euh, l'accueil de certains enfants. Il y a euh, un bureau de protection des enfants par État fédéré au Mexique. C'est pour cela qu'il était important d'avoir vraiment des retours réguliers de l'UNICEF. Donc, euh, à droite, vous voyez, c'est un peu moi quand j'ai essayé d'expliquer le résultat de mes recherches. J'ai commencé en janvier 2017 et euh, j'ai travaillé là-dessus jusqu'en septembre 2018, pas tout le temps, pas à temps complet en tout cas. Mais en tout cas, euh, ce qui était très important, c'était d'avoir des échanges réguliers. Euh, j'ai également été en Europe... Et euh, j'ai maintenu des échanges constants avec les différents centres d'accueil. Ça a été vraiment très important euh, pour l'appartenance au niveau local et pour mieux connaître les pratiques au Mexique. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Les erreurs et les leçons apprises. Euh, mon erreur numéro un... c'est que je n'ai pas impliqué de demandeurs d'asile ou d'enfants de, euh, en situation de déplacement. Je me suis seulement basée sur l'expérience de l'UNICEF. Donc moi, je n'ai pas échangé directement avec les personnes concernées. Et j'ai également euh, basé mon guide sur les guides européens. Mais bien entendu, ça, ça ne remplace pas le fait de parler directement avec des enfants. Encore une fois, c'est quelque chose qui a commencé en septembre 2017 et qui s'est poursuivi. Je suis préoccupée par le fait qu'il faut que nous impliquions davantage d'enfants et de personnes de, qui demandent l'asile pour avoir un retour et des contributions, mais également pour euh, la conceptualisation et euh, la conception des ressources. C'est quelque chose qui est vraiment important. En impliquant ces personnes de façon systématique, on aura des mesures plus adaptées. Un autre point qui est euh, vraiment important, c'est la décolonisation de la façon dont on utilise les connaissances. Il y a eu des groupes qui ont été marginalisés de façon historique. Ceux d'entre nous qui avons étudié les sciences sociales sont parfaitement au courant. Donc, Comment est-ce que les études sociales ont commencé? Euh, ça a commencé par des euh, hommes blancs, européens qui se sont rendus euh, pour faire des études dans les colonies. Donc il faudrait euh, qu'il y ait encore une fois une euh, approche de la création de connaissances plus euh, démocratisée et davantage popularisée également. Comme je l'ai dit, les racines historiques doivent être euh, prises en compte dans le cadre des recherches pour justement souligner euh, que cette approche n'est pas forcément neutre. Il faudrait changer euh, les structures, changer la façon dont les choses sont faites, mais c'est quelque chose qui prendra beaucoup de temps. En fait, ce qui est vraiment très important en matière de protection, c'est que, euh, par exemple, quand nous organisons des événements, euh, pour les réfugiés et pour les enfants, il faut qu'il y ait euh, ces populations. On peut faire ce genre de recherche à l'université, dans différents centres, euh, au siège également de grandes organisations, pour que cela contribue à la démocratisation et à la décolonisation des connaissances. Et voilà, c'est tout. C'était ma présentation. J'ai envie de la poursuivre, donc n'hésitez pas à poser vos questions, si vous avez des plaintes, des suggestions, quoi que ce soit, quelque chose que vous voulez partager avec moi. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Vous me trouvez sous le nom de Mara Tissera Luna, et je peux également vous donner mon adresse email dans le chat. Nous essayons de continuer à améliorer ce guide. Mais je sais qu'il y a des choses qui sont plus faciles à améliorer que d'autres. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos contributions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mara. C'était vraiment très intéressant. Et c'était une présentation qui nous faisait réfléchir sur la contextualisation. Dans un contexte différent, le contexte mexicain, je vois qu'il y a euh, des questions dans le chat. Laurent euh, dit que ce sont des problématiques très intéressantes et se demande si les efforts d'effectuer une recherche au niveau euh, des pratiques locales, des pratiques nationales, notamment euh, les soins pour les enfants non, non accompagnés ou séparés, et euh, quelles méthodologies de recherche sont accessibles pour cela. Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit avant, je suis chercheuse, je suis indépendante et euh, j'ai conduit ces recherches pour l'UNICEF et pour les organisations d'Amérique latine. Il y avait déjà de nombreuses études sur des pratiques locales et nationales et euh, ces recherches ont été incluses à mon guide. Le euh, guide est en espagnol, puisque c'est destiné à l'Amérique latine. Malgré, euh, sauf dans les Caraïbes où euh, l'anglais est également parlé, mais sinon tout le, toute l'Amérique latine parle espagnol. Donc c'est pour ça que ce guide est en espagnol. Il y a des expériences. Je n'ai pas fait de recherche sur ces expériences, puisqu'il y en a déjà beaucoup sur les pratiques d'accueil, notamment. Et un problème que j'ai identifié, c'est qu'il n'y a pas de programme institutionnalisé dans le cadre de l'accueil pour l'Amérique latine. Mais il y a euh, au niveau mexicain un programme d'accueil institutionnalisé bien développé. Donc, c'est quelque chose qui existe et qui a été pris en compte dans ce guide. Merci beaucoup, Mara. Merci. Vous pourrez revenir sur ces points quand on utilisera le Jamboard à la fin de la session. Maintenant, nous avons notre prochain intervenant, Oscar Alva, qui est consultant auprès du HCR au Pérou et qui va nous parler de la contextualisation dans le contexte de la protection des enfants au Pérou. Merci beaucoup. Et bonjour à tous. Je suis basée à Lima, donc ici, c'est le matin. Je vais vous présenter ma présentation. Et les présentations de mes collègues sont utiles pour expliquer la mienne. Moi, je vais parler du système de protection des enfants pour répondre aux besoins spécifiques des enfants en déplacement. Donc, je vais présenter le contexte dans la diapositive suivante. Vous voyez plusieurs tirets depuis 2019. nous avons vu une hausse du nombre de personnes qui viennent du Venezuela. Et les statistiques de 2021 indiquent qu'il y a 1,2 million de personnes qui sont d'origine vénézuélienne au Pérou. Donc, il y a de nombreuses différences entre, entre ces personnes qui n'étaient pas préparées. Au Pérou, le ministère des femmes et des populations vulnérables est euh, l'autorité nationale qui gère la protection des enfants. Pour vous donner quelques chiffres, pour que vous ayez euh, une idée de l'étendue de cela, entre 2018 et 2021, le système de protection des enfants au Pérou a été euh, à gérer 2420 cas. Et c'est quelque chose qui était complètement nouveau pour le service de protection. Donc, euh, le, ce ministère euh, appliquait comme il le pouvait euh, les, les directives en matière de protection des enfants pour prendre euh, leurs euh, besoins en compte le mieux possible. Et je vais développer ça dans quelques minutes. Ce que je veux souligner, c'est cet accord entre le HCR et le ministère des femmes et des populations vulnérables qui a eu lieu en 2021. Il s'agit d'un processus à long terme. Et nous avons besoin d'un instrument pour soutenir cet accord. Parce qu'ici, en Amérique latine, mais je sais que c'est le cas aussi dans d'autres parties du monde, il y a de nombreux changements politiques qui sont très rapides. Donc, une ONG ou un, un bureau euh, des Nations Unies ne peut pas réagir euh, en une semaine seulement si le gouvernement, par exemple, a changé d'une semaine à l'autre. Donc, comme on peut le voir sur la diapositive suivante, l'accord entre le ministère des Femmes et des populations vulnérables et le HCR se focalise sur deux activités. Tout d'abord, il faut qu'il y ait un protocole spécial pour les services de protection des enfants. C'était quelque chose de complètement nouveau pour les professionnels, donc, une idée est de mettre en place un protocole spécifique qui va être réalisé dans les mois qui viennent. Le deuxième aspect, c'est la formation des équipes. Mais tout d'abord, les équipes de l'HCR et du ministère des femmes et des populations vulnérables ont réalisé que nous faisions face à une situation très spécifique pour ces enfants. Au milieu, on a donc eu les enfants. Vous voyez au milieu des cercles. Nous avons besoin de réaliser que pas seulement la réglementation et les obligations liées à la Convention des droits des enfants sont les seules à s'appliquer parce qu'il y a des obligations étatiques qui font partie, qui dérivent de, du droit international pour les réfugiés, et il y a également les obligations fondamentales générales issues du système des droits humains. Donc, nous avons besoin de professionnels en matière de protection des enfants pour ces trois aspects, donc les droits fondamentaux des humains, les droits des personnes qui ont des besoins spécifiques et les droits, les droits pardon des personnes qui sont en déplacement. Et pour les enfants, il y a besoin de rajouter des obligations supplémentaires pour les États. Pour vous. Pour aider ces équipes qui traitent de nombreux cas tous les jours, nous avons besoin de programmes et de documents faciles. Donc, on a demandé à ces équipes d'avoir une approche systémique. C'est ce que vous allez voir sur la page suivante. Nous avons préparé cette euh, illustration pour montrer que euh, l'approche la, traditionnelle au Pérou se focalisait sur euh, la prise en compte de la présence de la famille en vertu du système de protection des enfants, c'est-à-dire euh, on examinait la famille, euh, la protection de l'enfant, on concluait euh, si euh, l'enfant avait des parents ou euh, des membres de, la famille, de sa famille. Mais il y a également d'autres aspects qui sont très importants qui doivent être pris en compte euh, lors de l'accueil de ces enfants quand on est en première ligne. Nous avons une obligation spécifique quand il s'agit d'enfants réfugiés. Il y a euh, la nationalité et les documents liés à l'immigration parce qu'au Pérou, nous essayons de euh, promouvoir la euh, régulation des enfants en vertu de ces documents d'immigration. Donc, nous avons l'approche générale en vertu des traités internationaux et Nous avons d'autres aspects qui sont impliqués, qui sont importants pour les personnes qui sont en première ligne pour accueillir ces enfants. Donc, c'est vraiment le défi de cette intervention. Pour la diapositive suivante, au lieu de donner une conclusion, vu que c'est quelque chose qui est en cours, nous avons séparé les défis à court terme et à moyen et long terme. À court terme il faut continuer la formation des équipes interdisciplinaires qui euh, travaillent en prenant en compte le fait que l'approche systématique requise euh, est compliquée par la mobilité énorme des euh, enfants donc, et également des équipes. Donc, il faut euh, mettre en place un processus de formation qui prend cela en compte. Et cette alliance entre le ministère des femmes et des populations vulnérables et le HCR du Pérou doit être soutenue par d'autres autorités pour prendre en compte les besoins spécifiques des enfants, la santé, l'éducation, l'immigration. Au moyen et long terme, nous sommes conscients qu'il faut travailler sur la législation. Il faut modifier la législation pour que les législations nationales soient alignées aux législations internationales. Au Pérou, nous avons euh, la base de ce processus et nous devons également travailler avec des professionnels parce qu'on aura un service de protection des enfants efficace si nous avons des professionnels et s'ils ont des ressources financières. C'est comme cela qu'on pourra résoudre le problème, mais il faut qu'on soit également conscient des ressources administratives, euh, des ressources humaines et de toutes les implications de ce service. Pour finir, Maybe I will start with this, Alors, juste quelques questions. Je, je voulais commencer par cette euh, phrase, même si je l'ai mise à, à la fin. Ah, ce n'est pas une équation quand on dit qu'on a une solution. Il faut y réfléchir en tenant compte de notre contexte particulier, quels sont les défis que nous rencontrons dans notre propre pays pour ce groupe d'enfants en particulier et en tenant compte, évidemment, de leur vulnérabilité à eux. Tous les services de protection de l'enfant partout dans le monde euh, ne sont pas confrontés aujourd'hui euh, aux mêmes situations. Euh, cependant, nous apprenons de l'expérience qui est la nôtre au Pérou que tous les services de protection de l'enfant doivent être prêts pour faire face à ce type de situation parce que d'un mois, à l'autre, en 2010, nous avons euh, reçu ce type de cas et nos services de protection de l'enfance n'étaient pas suffisamment bien euh, protégés. C'est cela qu'il ne faut pas oublier. Merci. Merci beaucoup, Oscar. Merci d'avoir apporté cet éclairage sur l'engagement des systèmes institutionnels, de leur parler de cette approche particulière en matière de protection de l'enfance euh, dans ces cas particuliers. Il y a le rôle du comité consultatif de l'Alliance, évidemment, euh, que vous appelez DVV pour accroître les financements des services de protection de l'enfant. C'est un sujet qui nous ramène vers un autre, qui est celui du rôle du réfugié ou des personnes en déplacement tout au long du processus. Oui, je vais revenir sur votre euh, commentaire sur le financement qui est primordial. C'est un élément parmi d'autres. Il y a aussi la formation, on l'a déjà dit. C'est un chaînon parmi d'autres. Mais compte tenu de notre expérience au Pérou, je pense que cette coordination avec l'Organisation des Nations Unies, l'UICEF Nations Unies, ils doivent offrir une assistance technique. Certes, mais quand on pense aux populations vulnérables, aux femmes et aux enfants, il faut euh, se tourner vers les autorités euh, qui gèrent les budgets dans les pays pour leur dire que c'est des sujets qui sont euh, urgents, en leur rappelant qu'il existe des accords il y a un effort de plaidoyer qui est parfois soutenu par le bureau du commissariat des Nations Unies aux réfugiés dans les pays. Je le dis comme ça, tout simplement, en termes simples. Mais il faut qu'il y ait une... alliance de stratégie, pas uniquement en matière de soutien technique, mais également en matière d'élaboration et d'allocation des budgets. Pour ce qui est de l'autre partie de votre question, je suis tout à fait d'accord pour dire que la représentation des réfugiés doit être renforcée. Il faut qu'ils soient plus présents. Et je vous le disais, lors de l'élaboration de ce protocole, nous avons consulté et nous avons travaillé avec les organisations des réfugiés ici au Pérou, et notamment certaines qui sont Porté par les Vénézuéliens parce qu'ils connaissent bien le sujet et par conséquent, ils s'impliquent dans l'élaboration des solutions. J'écoutais tout à l'heure la présentation de Mara. On en parlait justement il y a quelques jours lors d'une session de formation. On le disait ces organisations vénézuéliennes de réfugiés disaient Nous voulons être partie de la solution. Nous avons un groupe d'adultes qui sont au Pérou et qui euh, cherchent à euh, occuper des fonctions de soins parce que il cochent euh, toutes les cases et donc euh, satisfaisaient à toutes les conditions euh, pour se faire et donc voilà comment toutes ces personnes ont pu s'intégrer dans le pays et par conséquent pouvaient aussi apporter une solution aux euh, enfants donc sans euh, protection parentale merci merci à tous les intervenants pour euh, les excellents points qui ont été mentionné avec Jana et Joe qui nous ont d'abord parlé du rôle des euh, enfants déplacés ou séparés de l'impact de ces approches qui avaient été adoptées pour y faire face et comment les communautés s'engageaient dans ces processus au début de leur élaboration. On a parlé de la contextualisation, de la nécessité de démocratiser la connaissance, de faire passer de l'information des pratiques locales vers des solutions de soins alternatifs et que c'est un sujet qu'il nous faut développer. Oscar, lui, a évoqué les services de protection de l'enfant au niveau local qu'il faut Renforcer pour que ces services répondent au mieux aux besoins des réfugiés et des enfants euh, donc déplacés dans leur pays. On peut poursuivre la discussion sur une activité Jamboard, mais j'aimerais rebondir sur un point, notamment quand on parle du contexte des réfugiés. On a parlé du contexte de l'Ouganda, euh, on a parlé de l'exemple mexicain. Il y a d'autres exemples, comme au Pérou, mais nous devons toujours nous souvenir que les réfugiés euh, souffrent d'un grand nombre de difficultés, euh, sont confrontés à un grand nombre de barrières en termes de participation, en termes d'engagement, euh, ont du mal à s'approprier les programmes, ce qui pose donc de vraies difficultés euh, dans les pays où ils se trouvent. Il y a le droit au travail, On en a parlé aussi un peu plus tôt, quand on élabore des programmes dans un contexte de réfugiés, il faut créer un cadre qui soit favorable, car on a de nouveaux afflux de réfugiés maintenant, et par conséquent, les programmes doivent être flexibles et s'adapter à ces nouvelles vagues de réfugiés, dont les besoins, les vues sont différents. Il faut donc pouvoir localiser nos programmes dans tous ces processus. Il faut penser aussi au lien entre localisation et solutions durables. On a dit qu'il fallait s'engager dès le départ avec les communautés pour comprendre leurs priorités, pour qu'elles puissent s'approprier les programmes et pour que nous, nous puissions comprendre comment évoluent ces processus portés par les communautés, cette interaction et donc vraiment, il doit être au cœur de nos préoccupations tout en donnant la voix aux enfants et aux adolescents qui aussi vont passer à l'âge adulte. Et donc, c'est une transition qui doit être suivie de très près. On a parlé également des populations de réfugiés, de personnes qui sont déplacées dans leur pays ou ailleurs. Il ne s'agit pas d'un groupe uniforme de personnes. On a affaire à plusieurs groupes. Il faut connaître leurs droits, euh, essayer de savoir quelles sont leurs priorités. Il y a les communautés LGBTQ, il y a différents groupes ethniques, parfois, ou même au sein même d'une seule population de réfugiés. Donc, quand on de localisation, il faut veiller à ce que ces voix divergentes de ces opinions contrastées soient également reflétées dans nos programmes et veiller non seulement que leur voix soit entendue, mais que tous ces processus en cours permettent un transfert de pouvoir et d'approche pour, encore une fois, démocratiser le plus possible nos politiques. Et là, j'aimerais maintenant partager avec vous ce Jamboard et vous demander si on pouvait donc justement avoir ce petit exercice à l'écran. Alors, euh, sur la base de ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous feriez différemment? Comment traiteriez-vous la question de la localisation? Comment faire en sorte que, justement, on euh, passe des, de l'action humanitaire à l'action euh, des communautés sur le terrain? Comment faire en sorte que l'on assure cette transition de pouvoir? Voilà, donc on est là pour vous entendre. Alors, en attendant euh, les contributions des participants à ce Jamboard, je vais demander à... Oscar, Anawa, ou Amy, Jana ou Joe, peut-être nous dire quelques mots de plus sur la contextualisation et la localisation, notamment dans un contexte de réfugiés qui est en soi un contexte volatile et en évolution. Puis-je me permettre un commentaire? Alors, vous avez dit que telle organisation fait ci ou mon organisation fait là, c'est vrai qu'on parle de localisation lors de la réunion annuelle de l'Alliance. Donc, mon message c'est de dire, joignons nos forces et battons-nous pour que euh, chacun, chaque, qu chaque décideur politique a du pouvoir sur la prise de décision, sur toutes ces communautés, puisse euh, impliquer les populations marginalisées. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et Oscar l'a aussi évoqué, les gouvernements euh, ne s'intéressent pas trop à ce sujet. Euh, en Amérique latine, euh, on ne s'intéresse pas trop aux enfants et aux réfugiés, aux demandeurs d'asile. Ce sont ceux qui sont les moins prioritaires. Euh, ce ne sont pas des électeurs potentiels de nos gouvernements, euh, donc on s'y intéresse peu en Argentine, au Pérou, au Mexique. Et d'où d'ailleurs mon appel à une vraie action et je sais que chacun ici fait de son mieux en matière de localisation pour qu'elle soit efficace. Donc, mon message s'adressait pas à vous. Ne vous sentez pas offensé. C'est un message général pour que chacun, en fait, fasse de son mieux euh, dans le domaine qui est le sien. Alors, je vois apparaître déjà quelques euh, commentaires sur cet écran. On nous parle de euh, renforcement des capacités intentionnelles des groupes, des partenaires locaux. On nous dit qu'il faut inclure donc le plaidoyer dès le départ dans la programmation et notamment lorsqu'il s'agit du rôle des réfugiés, des communautés ad hoc, de, des enfants, des populations avec lesquelles nous travaillons. Investir dans euh, la consultation des communautés, euh, c'est aussi un sujet important. Amy, Diana et Joe, Mara également, et je vois qu'Oscar aussi euh, lève la main. Certains de ces commentaires pourraient être incorporés peut-être dans les phases suivantes de votre action, Oscar, puisque vous avez déjà levé la main. J'aimerais ajouter une petite information supplémentaire concernant l'approche de localisation que vous avez mentionnée. On pense à des systèmes de protection de l'enfance, certes, mais il faut aussi euh, euh, ne pas oublier où agitent ces services. Nous avons des services de euh, protection de l'enfant, mais avec euh, 24 euh, agences sur tout le territoire. Donc, il faut savoir où se trouvent finalement les personnes concernées. Par exemple, au Venezuela, la plupart des Vénézuéliens sont à Lima, dans certains quartiers particuliers, dans la zone nord de la capitale, mais là aussi, euh, il y a, si vous voulez, des points particuliers. Euh, C'est la frontière entre l'Équateur et le Pérou, euh, parce que en fait, les gens se déplacent du Venezuela vers le Pérou, en, à pied, traversent la Colombie, l'Équateur, et donc... Euh, euh, leur entrée naturelle, c'est, si vous voulez, la frontière nord de notre pays. Et donc, euh, si vous voulez euh, passer par euh, euh, l'agent de la douane, très bien, vous le faites. Sinon, à 500 mètres un peu plus loin à l'ouest, vous traversez la frontière de manière illégale et euh, vous euh, continuez. Donc, euh, c'est une nécessité, je crois, quand on parle de service de la protection de l'enfant. Il vous faut une réglementation nationale, mais il faut euh, avoir des stratégies, si vous voulez, euh, personnalisées, si je puis dire, par rapport au district, au quartier, aux régions de chaque pays. Merci beaucoup. Effectivement, ce point est particulièrement intéressant. Euh, S'assurer que les euh, minorités ethniques, linguistiques et autres minorités soient impliquées dans les réponses. Peut être que Amy et Jana vous souhaitez parler également job, vous souhaitez parler de votre travail en Ouganda par rapport à la diversité des groupes de réfugiés, et par rapport aux façons de s'assurer que toutes les voix soient bien entendues de façon cohésive. J'ai suivi les discussions et pour répondre à la première question, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment? Je pense qu'il est important de prendre en compte le fait que les populations de réfugiés ont un potentiel. Elles devraient être impliquées dès le début du programme, et euh, travailler auprès des différentes structures. Il faut qu'on s'assure que ces communautés soient donc beaucoup impliquées dans la création et la mise en place des programmes. Nous avons rencontré des situations de projets dans lesquels les financements ont été euh, réduits. Mais en impliquant les communautés, euh, ça crée une opportunité de durabilité et ça augmente la participation des membres de la communauté pendant ce programme. En Ouganda, nous avons eu une bonne inclusion des communautés linguistiques qui ont pu accéder à des services, notamment au moment de l'installation des réfugiés. il est important euh, qu'il y ait des personnes qui parlent des langues spécifiques. Nous avons aussi des réfugiés du Soudan du Sud. Et euh, comme vous le savez, le Soudan du Sud a été ravagé, par, ravagé pardon, par des conflits ethniques. Donc, quand ces personnes arrivent, il faut être sûr qu'elles soient bien accueillies, qu'il y ait des opportunités en matière de leadership et euh, qu'il y ait une présentation de toutes les euh, tribus qui se sont installées euh, en Ouganda. Nous avons rencontré des situations dans lesquelles des groupes de des groupes minoritaires avaient été laissés de côté en raison des nombres. Par exemple, c'était un groupe qui euh, était qui voulait faire des activités mais parfois il n'y avait pas de traducteur. Et dans notre boîte à outils, nous avons voulu impliquer toutes les catégories. L'idée, c'était d'avoir des facilitateurs de différentes tribus, de différents groupes qui puissent proposer l'apprentissage à tous les enfants de toutes les tribus du Soudan du Sud. C'est ce qu'on a essayé de mettre en place en Ouganda pour prendre en compte tous les besoins linguistiques de tous les enfants. Merci beaucoup, Job. Je vois un autre point ici, investir dans la consultation des communautés et réaliser des recherches simples pour pouvoir prendre en compte la diversité des visions et ne pas avoir des préjugés. Donc, comment est-ce qu'on peut se baser sur les avis des enfants eux-mêmes dans ce processus? J'aimerais entendre la façon dont on pourrait faire différemment, on pourrait faire mieux, quel est le rôle des enfants dans le processus de localisation lui-même? Parce que quand on parle de localisation, il euh, semble que c'est une approche euh, imposée. Donc, on dit on va faire de la localisation plutôt que de s'assurer que ce processus est aligné aux visions et aux avis des personnes. Je vais euh, donner la parole à Mara, puis à Oscar. Les décisions basées sur la communauté Existe déjà dans de nombreux pays, dans de nombreuses régions. Nous connaissons cela dans de nombreuses régions, au Mexique notamment. Ici, sur le Jamboard, j'ai vu euh, renforcer les outils pratiques pour les comités communautaires de protection infantile. Je dirais que l'étape numéro un, c'est de coopérer avec les structures qui existent déjà. Bien entendu, euh, il y a déjà des comités en charge des réfugiés, donc il faut euh, travailler avec ces communautés et euh, essayer d'oublier notre point de vue occidental et essayer également de servir les mêmes objectifs de dialogue et de prise de décision. Et ces comités communautaires qui ont été mentionnés en sont un exemple. Merci beaucoup, Mara. Oscar J'ai envie de partager un exemple avec vous pour vous montrer comment la participation n'est pas aussi facile qu'il le semble. Ici, au Pérou, par exemple, nous sommes à la frontière avec le Venezuela et dans de nombreux cas, nous avons des adolescents qui sont pris en charge par les services de protection des enfants et qui veulent retourner dans leur pays. Mais euh, ils ont le statut de réfugiés au Pérou. Donc, en tant qu'État, il y a une responsabilité qui est impliquée par ces enfants qui ont le statut de réfugié. Donc, comment prendre en considération les avis de l'adolescent dans ce cas-là Et euh, tout cela en prenant en compte le meilleur intérêt de l'enfant. Nous avons deux aspects qui sont complètement différents à équilibrer. Et c'est quelque chose qui est difficile à gérer pour les autorités de protection des enfants. Merci beaucoup, Oscar. Pour revenir points, euh, au dernier point, travailler au niveau de la communauté, donc, Travailler moins euh, en se basant sur l'action des agences et euh, se focaliser plus sur la protection des enfants basée sur la communauté. Une réponse qu'on entend régulièrement, c'est que les acteurs humanitaires travaillent depuis des années et qu'il doit y avoir une passerelle. Donc, Je me demande si vous aviez euh, une idée de la façon de mettre en place une sorte de passerelle donc entre les travailleurs humanitaires et d'autres institutions, et surtout euh, réfléchir sur le temps que cela prendrait par rapport aux recherches que vous avez effectuées. Si je, pourrais, si je pouvais ajouter quelque chose, Cliff, je pense que une chose qui n'a pas beaucoup été mentionnée, c'est l'importance d'avoir des systèmes de responsabilité. Il y a souvent une intention en matière de consultation des enfants, des communautés, etc., mais très souvent, la contextualisation continue et la localisation doivent être plus intentionnelles. Et je pense que la fonction de ces mécanismes de responsabilité, lorsqu'ils sont mis en place, c'est de pouvoir recueillir les retours des communautés. C'est quelque chose qui doit être accessible pour les enfants des communautés mais ça doit également être écouté et pris en compte lors de l'adaptation et l'ajustement des politiques. Et on doit également souligner le rôle du processus de suivi et d'évaluation. Je pense qu'il y a toujours une façon de trouver, euh, de, de savoir ce que les enfants ressentent, dont ils ont besoin et de quelles interventions ils ont besoin dans le cadre de l'amélioration de nos programmes et de nos interventions futures. Merci beaucoup, Amy. Merci beaucoup à tous. Nous arrivons à la fin de la réunion maintenant. Nous avons commencé par parler des priorités stratégiques. Nous avons souligné l'importance de partager et le pouvoir et également de changer les rapports de pouvoir. Nous avons parlé des opportunités de financement, de l'implication des communautés, des organisations nationales qui sont en charge de la protection des enfants. Nous avons établi trois objectifs une implication qui a du sens et à l'implication des partenaires et la mesure dans laquelle nous travaillons afin de nous assurer le développement de la contextualisation des normes internationales et des outils internationaux. Nous avons réfléchi sur les principes qui sont importants pour les communautés. Et nous souhaitons garantir l'accessibilité et euh, l'égalité des opportunités. Nous avons parlé, Job et Jana ont parlé des ressources qui sont liées à la protection des enfants, des impacts sur les enfants et les opportunités pour l'engagement des communautés. Et également le sentiment d'appartenance à ces programmes. Nous avons également mentionné les lacunes en matière d'adaptation de ces procédures qui sont euh, adaptées, qui sont adoptées dans un contexte, mais qui ne sont pas forcément adaptées dans un autre contexte. Nous avons également euh, souligné la nécessité de se baser sur ce qui explique, ce qui existe déjà, pardon, dans les communautés. Et j'avais envie de conclure par une réflexion sur comment pouvons-nous assurer la localisation des programmes dédiés aux enfants en collaboration avec les agences Comment est-ce qu'on peut gérer la situation avec un, nouvel, un nouveau flux de réfugiés et mieux prendre en compte les besoins et les droits des groupes de réfugiés marginalisés euh, dont les besoins sont moins bien pris en compte que les groupes majoritaires de réfugiés. Donc, Comment est-ce qu'on peut mieux prendre ça en compte dans le cadre de cette localisation Je souhaite vous remercier Amy, Job, Jana, Mara et Oscar pour vos contributions et également euh, remercier tous les participants qui ont posé des questions dans la messagerie instantanée. To prepare these presentations and, uh, je vous remercie pour tout le travail que vous avez fait pour préparer uh, cette session et ces présentations. Et je remercie maintenant tout le monde. Et j'espère que vous avez eu une belle expérience. Et j'ai hâte d'entendre les futures discussions sur ce sujet. Merci beaucoup.